Et nous revoilà pour cet épisode numéro 6 d'Amnesia Vedaric Descent. Donc, c'est là qu'on s'était quitté la dernière fois. Et on va tout de suite essayer de trouver ces putains de morceaux d'orbe. Or Allez. On va retourner un peu en arrière parce qu'on est peut-être passé un peu trop vite. Ça, ça je suis persuadé que c'est la... Vous savez, la grande porte qu'il y avait dans le... Dans la... Dans, la, dans le réservoir, dans la salle des épisodes précédents. Ça me paraît euh, évident. Même si au final ça sert absolument à rien d'avoir cette porte. Donc qu'est-ce qu'on avait Il euh, y avait le mécanisme à résoudre. Attendez, et si j'allume ça, ça fait quelque chose ou pas J'imagine que non mais... Les morceaux d'orbes sont censés être là, d'après ce qu'il a dit. Donc je comprends pas, il y a, y a rien. Y'a absolument rien. Attendez, vous vous souvenez du mur que j'avais dit qu'il qu fallait peut-être casser On va tenter, je pense. Pas que ça marche, parce qu'un mur ça se casse pas avec, avec un caillou, mais... Pourquoi ne pas tenter après tout Les cailloux ça marche bien parfois. Non, c'était ridicule. Je sais qu'on peut faire un truc avec ces chaînes puisque... Regardez, on peut interagir avec. Et j'entends toute la machinerie derrière. Mais je sais, je vois pas comment faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire On va retourner en arrière, hein, parce que... Ensuite, si vraiment on trouve pas, on, on reverra nos notes. Encore une fois, à voir si on trouve une idée. Ah, c'est horrible, ça traite. Le mécanisme des leviers en haut, c'est... Ah, mais... Dégagez ah, c'est horrible ces cafards, là. Ces deux portes, c'est quasiment sûr qu'elles s'ouvrent avec les leviers qu'on avait vus en haut. Quasiment sûr et certain. Ah non, je peux même pas interagir avec lui. Ah, d'accord. Donc c'est pas son corps, c'est simplement... Il est prisonnier de ce corps. Je sais même plus ce qu'il a fait ce truc là. Dans le cas, je peux plus le bouger. Ah Hé hé, hey, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Merde. Comment je fais pour monter Il pète un câble tout seul ce mec. Alors qu'il se calme. Oula. Ah je suis en train de glitcher. Mais bah merde j'ai trouvé une trappe et je peux rien en faire. Ah ah. Nice. Nice. Là on a trouvé un truc là. Là on tient un truc. Logiquement, je dis bien logiquement, maintenant, les leviers devraient remarcher. J'aimerais bien réussir à l'enlever aussi. Bon allez, on va remonter, on va activer les leviers. Et on va continuer derrière les portes, et là on aura sûrement des morceaux d'or ou des trucs pour continuer, on verra. Ça on avance parce qu'elle n'était pas à voir la trappe. Hein aurait pu rester coincé assez longtemps. Voilà. Celle-là, elle marche pas logiquement, si. Si. Bon. Il y a le petit truc donc je pense que euh, ça a marché. J'imagine, j'espère. Non, non, tu vas rien faire du tout, non. Je vais commencer par te calmer. Et tu vas me foutre la paix. C'est quoi ça Oh mon dieu Ah putain, j'en ai. Même derrière mon écran, j'en ai des frissons. Ah, oh, sale bête Putain de sale bête ah, mon dieu. Putain de sale bête. Oh, ferme. Ferme, putain à gueule. Ah, ça a ouvert les deux, nice. Je pensais qu'on allait en ouvrir qu'une. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi je pensais ça. Oh, je le sens, le screamer. Un, hein, t'es là, un, t'es à la porte, hein. Non, t'es pas derrière la porte. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a ici du coup Un gars pas guidé. Weyer, c'est pas le gars dont tu cherchais le... les écrits par hasard Je me souviens plus du nom. Pour relâcher Agrippa sans le massacrer, le nourrir. Oh, c'est quoi encore ça? Un tonique conçu à, Un tonique conçu à partir d'un paralysant. Un para... d'un paralysant d'essence vitale me prend une virgule après paralysant. Ah, D'un paralysant, virgule d'essence vitale et de tamper. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bah oui, comme d'habitude, l'essence vitale peut être extraite du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. Je veux dire, euh, c'est habituel, on fait ça tous les jours. Voilà. C'est horrible. Là, cette note est vachement importante. La glande interne d'un grand spécimen. Les mycètes toxiques. Un grand spécimen et des outils. Ok. Ça fait un élément qu'il nous faut. L'essence vitale, c'est dans les salles de torture. Et le tamper. Ah oui, ben bah, s'il n'existe pas dans ce monde, <rire> ça va être légèrement compliqué. Hein oh non de la sécrétion de Kerkne qui vit dans l'eau. Putain, c'est de ça dont j'avais peur. Nous y voilà les amis. <coughs> le moment que je redoutais dont je vous ai parlé la dernière fois. Putain, je le craignais en plus. Au, au moment où j'ai vu le, le morceau de viande, j'ai tout de suite compris que ça risquait d'être euh, ça. Si vous êtes des vrais, vous avez compris de quoi je parle. Ça, on s'en bat les couilles. Je parle bien évidemment de la créature dans l'eau, la sale bête dans l'eau, dont je vous ai parlé la dernière fois. On va vous la présenter. Ah, vous allez voir, elle est très gentille. On va vous la présenter. Je sais pas quand est-ce qu'on va la voir, mais je pense que ça ne te... Oh putain, Il... Illuminati C'est un putain de complot Illuminati, en fait, je le savais. Ah, donc peut-être qu'on peut récupérer le sang ici. On a le rituel de torture, là. Alors. Bon, j'ai pas... <coughs> j'ai pas encore les trucs nécessaires pour... Euh, pour récupérer le sang... Hey. J'ai pris des dégâts J'ai oh. il n'y a pas de temps à perdre. Tu as autre. Alexandre produit un Il veut que la Il est un oh, Daniel. Ouais, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, je vais le buter, ton mec là, laisse-moi faire. Il y encore vivant. Un oh, de psychopathe. Le jeu devient bizarre. Hein. Tu es un malade mental Tu es un malade mental là, il doit bien dormir, là, ouais. L'ombre appartient à un gardien de l'orbe. On s'en bat les couilles <rire> Oh, <rire> oh, ça devient creepy. Les portes qui, les cadavres qui apparaissent, les, les remettez-moi. Ah, merci. Les cadavres qui apparaissent devant. Vous me faites chier là. Je peux jouer Est-ce que je peux jouer Est-ce qu'on a récolté le sang C'est ça que je veux savoir. Non, on n'a pas le sang. C'est une blague Genre j'ai fait ça pour rien, j'ai pas le sang du mec. Ah oh non, là vous me faites chier par contre. Oh. Ah oh, putain, c'est terrible. Ah oh, mais mettez-vous une. Ah oh, merde, je suis en train de. Ah, d'accord, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu complètement fou ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je suis dans la lumière là donc je peux pas. Euh... Je peux pas être mieux pour remonter mon équipe mentale et pourtant il remonte pas. Donc là, je vais péter un câble là. Putain de cadavre. Oh mon dieu. Là, il faut que je remonte ma santé mentale, là, parce que, pff, Mon mec commence à y euh... Quoi, une cinématique, là Il y a plein de salles partout. Et je vais commencer à me paumer dans ce château. Ah, voilà. C'est ça qui fait le le paralysant qu'il faut récolter. C'est ces plantes, je pense. Elle est énorme, cette salle. Merde. Putain, il est où Putain, il est où Où es-tu En fait, je ne veux pas le savoir. C'est qu'il est là quelque part. Ah donc il faut que je récolte ça là. Ou en tout cas le plus gros, il faut que je trouve le plus gros, la plus grosse de ces plantes. Et que je la récolte. Pour obtenir le fameux paralysant, là. Mais il me fout les... Oh, mais pff, elle est géante, cette salle, hein. Mais je me paume. C'est euh... Putain, je devrais faire ça en 50 épisodes, là. C'est pas possible. Ça devient géant. Il devient géant, cet endroit. Regarde, je peux pas passer de l'autre côté. Cet endroit devient beaucoup trop grand, en plus on ne voit rien. Il y a des putains de mouches qui nous emmerdent. Qu'est-ce qu'on a par là la roue est bonne pour garder vos victimes They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rims. Psychobots. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But then ah. Et pourquoi vous t'entendez... Ah, c'est mal... Oh yes Un morceau d'orbe. Notre premier morceau d'orbe, voilà. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est un petit truc violet. Ah putain, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Par contre ce truc c'est horrible. C'est horrible. Moi qui ai horreur de la torture. C'est... En même temps, je sais pas qui aime la torture, mais j'ai particulièrement horreur de la torture. Ça, atroce. Putain, ça passe vite, ça passe vite les amis, ça passe vite. Y a, y a, là, il y a trop de trucs à faire. Hein. Bon, c'est tout. On a rien à faire. Non, c'était juste pour choper un morceau d'or, de je pense. Ah, putain, le marteau, il est là. Ah, mais la vache, si tu si fais tout tout chemin pour choper un morceau d'orbe à chaque fois, euh... on n'est pas sorti de l'auberge, hein Ah, enfoiré, je sais que t'es là, que tu m'attends. Vas-y, viens. Je sais que t'es quelque part par là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a tellement de fumée, je le vois pas, je l'entends mais je le vois pas. Ah, je suis en train de devenir taré, mais taré Ah, le fils de pute, il est là C'est bon, il part dans la mauvaise direction. On va juste éviter de sprinter pour qu'il nous entende. Putain, cette salle est beaucoup trop grande. Je sais pas où aller, je vais au hasard. Bon, maintenant on va se je pense. Il doit être par là. Ah, là, c'est le truc cassé, donc il doit être là en face, je pense. Logiquement, il est par là. Hmm, on va aller là. Ah Ah, c'est là qu'il faut que je... Ok. C'est là qu'il faut que je récupère le truc. Alors, est-ce que j'ai les outils Ah, nice J'ai déjà les outils. Super Super, et de 1. Et de 1. Qu'est-ce que c'est que ce bordel mmh. Oh, ça, ça fait mal, ça. Je sais pas si vous connaissez ce moyen de torture. Hmm. Oui parce qu'on imagine les gens qui. Ils eu une torture et vraiment. Ils mettaient les gens là dans la.. dans ce truc en fer. Et ils allumaient un feu en dessous. Tu vas bien voir ma réaction sur la vidéo, parce que là il m'a fait peur cet enculé. T'es un enculé Tu m'entends Tu m'as fait peur Ah merde, je peux plus l'ouvrir Je croyais qu'il fallait que je fasse brûler un truc dedans. Ah, c'est horrible parce qu'ils nous remettent les, les les bruits des mecs torturés comme si on était dedans. Donc là, logiquement, on a un morceau d'orbe quelque part. reste à savoir où il est. Non, toi tu... Calme. Parce que... On va quand même chercher un peu parce que si... Il y a un morceau... Merde. à chaque fois je me cours de moto. Si un morceau d'or, et qu'on le rate, ce serait un peu con. Parce qu'ils ont dit qu'il y en avait un dans chaque salle de torture. Là Non. Non. Merde, là, ça m'embête là. Il n'y a pas de morceau d'orbe. Et je suis en train de devenir fou, mais fou. Ah, s'il est là. Ok, maintenant on dégage. Ouais, donc je sais pas si j'avais terminé, mais ils mettaient quelqu'un dans cette vache et ils allumaient un feu en dessous. Et ils, bah, la vache euh, en fer ou en bronze ou genre, je sais pas quoi, chauffer, chauffer et... Le mec brûlait littéralement à l'intérieur. Ça doit être plutôt sympathique à vivre. Ah putain, on est déjà parti une minute, les amis, ça m'emmerde. On va rusher un petit peu. On va laisser un peu la vidéo. On va éviter de tomber dans le trou parce que je. Je qu'on meurt si on tombe. Ce serait un peu ridicule de mourir comme ça quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, euh... là maintenant je clairement je m'en bats les couilles du monstre. Et c'est plus les... les petits screamers et les trucs qui me font sursauter. Et là c'est surtout euh... des grandes étendues et beaucoup beaucoup d'énigmes. Enfin, beaucoup de trucs à trouver surtout. Voilà, on a encore une salle de torture ici. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois comme truc horrible Oui, bon bah celui-là on le connaît hein. Comment j'ai pu ne pas m'y attendre Je sais pas si on. Je <rire> sais pas si ce genre de sursaut on les voit à la vidéo, mais je peux vous dire que je fais. Genre je fais un bond comme ça et. Genre j'ai les mains qui tremblent et tout, c'est.. Là j'ai. Là j'ai sursauté là. J'espère que vous avez le casque et que vous êtes dans le noir. Hein. Sinon, vous n'êtes pas des vrais. Hein. Hein Toi qui regarde cette vidéo-là, tu mets ton casque, tu te mets dans le noir. Si t'as pas de casque, en commandes sur Amazon. T attends de le recevoir avant de regarder la vidéo. Ok, merci. Oui, son genou est ouvert. Oui, bon, du sang, de la torture. Ouais. Bon. Comme d'habitude. Rien de bien important. Je suis un génie. <rire> je vais me tuer avec mes conneries. Ah merde. En plus, vraiment, je me suis vraiment pris des dégâts. Hop là, petit morceau d'orbeau calme. Bon, donc vous le connaissez, ce moyen de torture. Hein, C'est assez classique, on va dire. On a toujours pas vu là, notre petit copain de bestiole dans l'eau, là. Ça me fait plutôt plaisir. Parce que j'en ai vraiment horreur. Euh, On va continuer encore un peu. Hein. On va continuer encore un petit peu les amis. On va faire un peu un épisode légèrement plus long mais j'aimerais bien terminer cette, cet endroit. Ah bah quoi que j'ai peut-être terminé au final. Ah ouais j'ai probablement terminé parce que là je crois... j'ai fait à peu près le tour et vous savez il y a deux grandes portes là. Si on revient bien en arrière, les les grandes portes qui s'ouvraient avec les leviers là, il y en a deux. Et donc je pense que dans chaque porte il y a trois morceaux d'orbe et donc trois salles de torture. Donc on va arrêter là et on va faire la prochaine porte euh... dans l'épisode suivant. Alors on va juste retourner là-bas. On est, go, on, est go. on va faire un petit coucou à notre ami. T'as vu, tu as un beau gosse. Mmh. Find <rire> drôle toi. t'as pas compris que je m'en battais les couilles de toi mais genre euh, littéralement. t'as pas compris. Oui, euh, donc juste avant de terminer l'épisode, vous avez pigé, il a dit que Alexandre voulait euh, ouvrir un portail pour aller dans un autre monde et on a lu dans la note que le troisième ingrédient pour le tonic pour sauver ce mec se trouvait pas dans ce monde. Donc forcément on va devoir passer le portail, enfin j'imagine, et aller dans l'autre monde chercher son ingrédient. Donc ce, déjà ce qu'il veut il pourra pas l'avoir puisqu'il voulait lui passer le portail. Concrètement il pourra pas. Je sais même pas si je pourrais le sauver, de toute façon je m'en bats les couilles. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, il était sympa. Les trucs de torture c'est c'est assez horrible, il y avait beaucoup de sales bêtes, mais bon... Elles font pas tellement peur, c'est plutôt les... les petits sursauts qui sont qui sont marrants. Voilà, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Euh, si c'est le cas, vous lâchez un like, vous commentez, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Euh, C'était Tips pour l'épisode 6 d'Amnesia vue Dark Descent. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde